keep it up The enemy have taken a tower We must recapture it Good work today not only have we decoded the enemy transmissions we have also disrupted their communications Je suis devenu invisible. Ah je pense que tu penses que c'est les serveurs qui ont du mal ah, on hmm. Oh oui là pour quitter un menu il a fallu 4 secondes <rire> Ouais je t'entends Ah qu'est-ce que ça faire Oh j'ai enfin réussi à passer avec le cette saleté de, de rang 8 avec le parcours d'obstacles Ouais J'ai enfin compris Il est chaud hein Ouais mais en fait du coup il faut apprendre, alors déjà il est chaud même quand tu sais comment faut le faire parce que moi je l'ai raté deux fois en sachant comment il fallait le faire et surtout il y a cette, fem... ce fame... cette fameuse vrille euh, aérienne que je savais pas du tout qu'elle existait parce que j'avais jamais expérimenté et du coup en effet c'est vrai que sortir des trous c'est beaucoup plus pratique quand tu la maîtrises euh, Vous avez des problèmes de connexion Steam euh, si ce Alors, ça... Steam ouais, et Warframe, et des y problèmes des soucis... de... Ouais euh, Niveau 15-20 la première euh, mission ça fait ça fait ça. <rire> Ouais, mais ça passe. J'ai fait des missions 20-25 avec une Warframe de niveau 0. Euh, suivant ce que c'est, et si t'es pas tout seul, ça passe. Oh, des plastides! Ouais, ça meurt. C'est bon, ah, ça meurt bien. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Il en faut beaucoup. Oui, c'est ouais. pas comme dans la chanson. Quoi? Comment ça, dans la chanson? Tu sais, es, c'est. Il euh, en faut. Peu pour ah, être heureux. <rire> ouais, faut beaucoup pour être heureux là ça c'est. De toute façon les, les free to play ils tentent toujours beaucoup en Alors euh, Moi j'ai pas pris la même route que vous mais j'ai l'impression que ça va se rejoindre. Il y a des gens vont prendre ça. Il y a des ennemis qui sont à battre. Faut pas se plaindre. Bastide <rire> Elle est bien cette mission, on l'a refait <rire> Ah je savais bien que j'ai oublié de faire un truc. Il faut que je refabrique des, il faut que je refabrique des décodeurs. Ce bruit de château. Escort mission complete. The hostage is safe now. Let's get out of here. 656. Ça va être chiant ces problèmes de connexion. Mmh. Ouais. Oh. 10 secondes oh. pour sortir du menu. Ouais c'est ça, c'est on est d'accord, c'est bon on peut y aller. Sorti du menu en cours, patientez. Quand tu es, les... es en train de hacker une console, tout en bas à droite as un bouton euh... décrypté ou je sais pas quoi, et en fait ça consomme un objet ça résout le puzzle. Par contre, si jamais tu te fais éjecter de la console avant la fin de la scène de la, de la cinématique de déverrouillage, t'as grillé ton déchiffrage, mais ça marche pas. Et ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Et Clem, je vais pas arrêter de lui tirer dessus. Hein. On va jouer au jeu du Clem pas Clem. Ah, c'est pas Clem! Ah, c'est pas Clem! Ils auraient pu pas peindre en rouge quand même! C'est bon, on a ramassé le Clem. Ouais, sure, Clem, Clem! Clem! Clem! Clem Il faut descendre, je peux y aller tout seul? Attends, voyons voir! <rire> Ah oui, c'est plus rapide. Je pense qu'il faut faire le tour. Bonjour. Ah, attends, on être... euh, bonjour. Non, oh, c'est Clem. Tu qu Qu'est-ce qu'il dit D'ailleurs, en voyant des tu sais que l'assassin là, depuis la fois où il essayait de m'affronter, deux demi-seconde avant que la mission soit terminée, je l'ai toujours non, pas... Non. Ouais. Je crois qu'il y en a un qui est vénère. ah ah, ah. ah l'instant photo c'est ça je oh, oh, pas de le chute exactement n'aurais <rire> pas dit lieu. Ah, je suis tombé sur un truc je sais pas ce que c'est mais je suis tombé dessus là, il y a Une plateforme un truc. vas-y serveur tu peux le faire c'est quand tu veux serveur ouais. ah... merci serveur non oh, se je visite, suis là. niveau 4 et alors en fin de mission j'étais niveau 7 ah oui, bah ça faut attendre que les mises à jour se fassent. Moi, je suis toujours invisible. Hein. Moi, ah, je, je suis redevenu visible. Ah, moi, je suis invisible et... <coughs> euh... Moi, je suis bloqué dans le menu. Donc, prochaine mission, on va sur PUC. Quoi Bon, qui c'est qui est en train de faire du DDoS sur les serveurs de Warframe C'est pas gentil, ça <rire> Ou alors, qui c'est qui a fait un patch pourri du vendredi soir ah on va directement sur Uranus Bah c'est ce que là où on est depuis le début là Côté de... ouais à côté du truc. bah là on est à côté hein, on, a, euh, on est à 10 mètres donc si on se remet dans le couloir de bas, de, de l'entrée on est bon hein. bah hé hey on a cassé la vie et on a vu claque oui ça bute ça parce que de toute façon il y a l'ascenseur le... oui, ouais. en bas il est se remettre l'ascenseur alors il est complètement s'embêter on les attend là dans l'entrée du couloir Une est... litre une vitre C'est très mal. Ouais, je je en ouais, pour, euh, pour Quand même, juste pas sorti, mal. <rire> pas non, Là, il y a toujours des <rire> escaliers quand même. Hein. Oui, on va peut-être s'en sortir à 4. <rire> <rire> Ils ont la tête au même endroit, ils ont la tête exactement à la même hauteur. C'est un plaisir pour les consulter. Qui c'est qui se met devant moi Ah, mais Kilem reste pas de temps Hey, dropping another capsule Une extension, une extension. <rire> que sinon il y a des modes pour Ouais, ouais, je vais Ouais, Là, là j'y Ouais, pas dire l'a les... Non, t'as le carrière, ouais, Il poil au niveau C'est ah Au niveau de la tête bah, c'est pas si tu tires dans euh, écoute, oui moi, avant, je tapais dans la tête de Mathieu, c'est un je suis des... Ah il y a qui a Il non On y où bombarde, là. bombarde. Bonjour, messieurs c'est que j'ai monté la pénétration <rire> une balle dans le <rire> C'est ça Non je suis pas assez de mais... Ah mais il descend pas Et messieurs descendent de l'escalier Euh ta vie descend Florian hein ouais. ouais je sais je sais Et Normalement je suis passé euh, immortel jusqu'à le moment Je vais tout Derrière Trinity S'il te plaît comme Oh, fais une Merci. Ah, il faut je Merci. Mais Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh coup, comme quoi les Wars, peut je Oh Oh les Je sortir Oh Oh Oh non, on se casse! Et on peut aller dans l'eau. Euh... Le Sorti! Le Alors faut monter! Le... Ouf! Oh juste la hauteur! Même des plastiques en haut! Qui c'est qui rigole? L'escalier là, c'est sur moi Mais je te vois pas en fait euh, Je viens de te soigner Est-ce que vous me voyez Ouais, ma vie. Ah. Wow. ah non j'ai glissé ah, Mais, mais, mais, mais, mais c'est quoi ce décor en Bref, le 4 en fait ça régénère la vie et les boucliers de tout le monde dans la zone et ça donne de la résistance <rire> Oui ça monte Mais <rire> ça bah ouais, mon ton pring il est bientôt... en match ah, Oh hero. Clem est là. Clem is very glad you saved him from certain Clem, oh, oh yeah, and that you got his Dracata back too oh, oui. Clem, and I'm happy to have this fancy orc relic Here's a little something as a symbol of our appreciation Oh merci T'as la classe Seb Pardon non, qu'est-ce que j'ai fait Quoi Non, je voulais le magasin, moi, je voulais pas partir en mission. Ah, ah mais il est pas fini encore Ah si Non mais il est très lent. d'accord ouais, j'ai fait un peu le ménage, vous ne voulez pas Non, non. Il y avait des euh, morceaux de glace là. Oups. Seb, derrière toi. Ouais, je visite parce ouais, que euh, j'ai pas eu le temps de voir. Derrière toi Seb. Mais comment ça derrière moi Qu'est-ce qu'il y a derrière moi Ah, ça c'est dangereux oh. T'as ta chroma derrière toi Seb. Mais devant moi. Bah écoute. Oh. Faut le scanner. Ouais. Vous n'êtes pas très offensif tout de suite hein. We have everything we came for. Voilà. Get to extraction. Ah. Oh, en plus, c'est les coordonnées de l'eufantus qu'on a gagné. Ouais, c'est pas, pas la statue qui rapporte le plus, hein. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est les trois structures à Moi, c'est la cinquième que je trouve cette semaine. Oh non, sérieux <rire> En effet. Moi, c'est la troisième que je trouve en tout et pour tout. Je me disais que cette semaine, je trouvais que j'avais bien farmé. Et puis euh, je vois euh, ta barre d'XP euh, au rang 8 et je fais, euh, bah non en fait. C'est en fait ce qu'il faut, c'est euh, toujours en construction, avoir vraiment des trucs niveau 0 à faire monter.